Jésus nous t'a... chapitre 133, psaume, chapitre 133, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 133, nous lisons la parole de Dieu. <coughs> Voici, ô oh, qu'il est agréable, qu'il est doux.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 À te donner, je te dis seulement merci. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci encore aujourd'hui, notre Père et notre Dieu. Merci parce que tu es vivant. Et parce que tu es vivant, tu nous as fait la promesse que nous vivons aussi, mon Seigneur. Oui, c'est seulement cette grâce que nous avons reçue de toi qui nous permet d'être encore aujourd'hui debout Père. Parce que tu nous as soutenus, tu nous as fortifiés, tu es réellement notre appui. Et nous l'avons aussi entendu, mon béni, mes personnes, tu es devenu aussi notre salut. Merci pour cet amour que tu nous as témoigné, mon bénéme Père Saint-Dieu. Merci aussi pour cette grâce qui nous permet encore aujourd'hui de pouvoir encore invoquer ton nom. Tu es notre soutien, notre Dieu et notre roi. Sois béni encore pour tes œuvres, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, pour ce que toi tu fais parmi ton peuple, mon bénémoine Père Saint-Dieu. C'est vrai, nous nous attendons de ta part des grandes choses encore parmi ton peuple, mon roi, parce que c'est aussi ta promesse à toi, mon soeur béni. Nos yeux sont vraiment fixés sur toi, réalisant combien tu as tellement si important parce que tu es réellement la source de toutes choses, mon sauveur. Le consommateur de notre foi, c'est toi. Nous ne reposons que sur ta parole à toi, mon béni, mon Père. Tu as dit que les cieux et la terre passeront, mais ta parole à toi ne pourra jamais passer, Seigneur. Aide-nous à pouvoir avoir notre cœur, et être rassuré vraiment dans les choses que toi, tu nous as promises, que tu as aussi annoncé, Père. Et nous sommes conscients de ce que toi, tu ne failliras jamais. Béni sois-tu encore pour ta fidélité, notre Dieu. Merci pour ton amour et ta grâce et ta miséricorde dans encore notre endroit, Père Saint. Merci pour chaque frère et chaque soeur encore en ces lieux ce matin, bénémoine Père oh Dieu, et ceux-là qui sont aussi en connexion à différents endroits, pour nos enfants, nos petits enfants, Père Saint-Dieu, ce que nous a donné aussi, bénémoine Père oh Dieu, pour chaque cantique qui a été chantée en ces lieux. Combien nous te remercions pour le don que tu déverses, mon bénémoine Père Saint-Dieu, pour la grâce de pouvoir aussi prendre part à ce que tu fais dans ce temps où nous sommes, mon bénémoine Père, parce que tu es la lumière qui nous éclaire encore dans ce jour. Merci encore pour sou merci encore pour tout, Père. Nous te disons merci encore pour le soin que nous a prodigué pendant tout ce temps-ci, mon soeur, béni. Béni soit ton car nous t'avons ainsi prié, mon roi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni, Amen. vous pouvez vous asseoir. C'est comme l'Écriture venait de vous le dire, qu'il est doux et agréable pour deux frères de pouvoir demeurer unis ensemble. Amen. Nous remercions le Seigneur notre Dieu, pour ce privilège qu'il nous donne de pouvoir être rassemblés encore en ce jour et avec eux. Nos frères et sœurs, et ceux-là sont de loin comme des près aussi, que le Seigneur le bénisse. Et ceux qui ont traversé aussi, en prenant aussi des... Que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont eu à pouvoir prendre aussi des risques aussi, que le Seigneur le soutienne. Que Dieu bénisse mon frère, bénisse ma sœur avec leurs enfants aussi. qu'il bénisse chacun de vous tous, pour la joie que nous avons de pouvoir aussi nous retrouver encore en ce jour. Nous le remercions pour tous les bienfaits qu'il nous accorde en chacun de nous aussi, et le soutien qui ne cesse de pouvoir réellement aussi, nous, nous apporter aussi. Nous avons un Dieu, comme l'Écriture le dit, qui ne se lasse point de pardonner. Il est miséricordieux et lent à la colère et riche en bonté. Et comme nous le savons aussi, c'est vraiment par sa grâce que nous sommes sauvés eh, au moyen de la foi, car la foi est aussi un don qui vient de lui. Nous lui sommes reconnaissants de ce qu'il aussi. encore en ce temps. Nous sommes, il ne cesse de pouvoir réellement aussi nous, nous éclairer, nous apporter effectivement aussi la parole pour notre aujourd'hui, afin que nous soyons conscients de ce que lui, il attend de nous et ce que nous aussi, nous sommes censés pouvoir aussi lui, lui donner aussi en, en retour. Il nous a crié pour un but. Il nous a aussi appelés aussi pour un but. Il nous a aussi élus aussi pour un but. Nous devons être conscients de chaque chose que le Seigneur fait, et surtout aussi ce qu'il fait aussi pour nous, parce que nous savons que le Seigneur, notre Dieu, a fait toutes choses pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. C'est là que nous comprenons aussi qu'il n'y a rien pour rien. Il n'y a pas de hasard dans ce qu'il fait et nous devons être certainement aussi conscients et voir aussi effectivement l'objectif qu'il cherche à pouvoir réellement aussi atteindre. Nous, nous le remercions de ce que il est la lumière effectivement, comme l'Écriture l'a dit, cette lumière étant venue dans le monde et le monde ne l'a point reçu. Mais à ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné donc le pouvoir de devenir donc enfants de Dieu. Et en retour aussi, il nous a accordé aussi la grâce de pouvoir aussi devenir aussi lumière comme lui aussi, il est lumière. Et nous le remercions de ce que il veille certainement sur ce que lui, il a eu à pouvoir aussi annoncer d'avance et aussi pour que l'objectif qu'il a eu à placer devant ceux-là qu'il a connu d'avance, il puisse certainement aussi l'atteindre. Alors, nous comprenons que nous sommes réellement aussi enrôlés dans une équipe. Nous avons effectivement un objectif commun, c'est-à-dire que, que si Dieu nous a appelés effectivement chacun, même différents endroits, c'est pour un objectif bien commun et que nous devons comprendre effectivement que nous nous jouons ensemble et que nous devons chercher à pouvoir tous ensemble atteindre et jouer pour que nous atteignions effectivement le but pour lequel nous sommes donc rassemblés. C'est pour ça que nous nous, avons, nous sommes donc appelés à pouvoir veiller aussi les uns sur les autres et, et surtout aussi à, à pouvoir comme des scènes d'écriture ne cesse de pouvoir toujours le rappeler toujours le rappeler parce que cela vient toujours souvent en oubli parce que plus les temps avancent vous pouvez remarquer que <coughs> depuis les temps anciens et quand l'homme était dans la présence du Seigneur, oui, les choses étaient beaucoup plus différentes. Mais plus les années, les temps avancent, effectivement, il y a quelque chose d'autre qui prend place et qui fait oublier, effectivement, l'homme aussi, son origine et la raison pour laquelle Dieu l'a placé, effectivement, sur la terre. Le mal s'est empiré de plus en plus, ne faisant que... Prendre de plus en plus place, effectivement, comme vous pouvez voir que lorsque Adam avait été crié et que Dieu l'avait mis dans ces lieux où il devait se trouver, la communion était profonde avec son Dieu, l'homme vivait sans problème. Il n'avait pas de soucis concernant la santé ou quoi que ce soit. Mais c'est quand le mal est venu, effectivement, à ce moment-là, vous voyez que même les jours de l'homme commençaient maintenant à pouvoir se réduire. Alors qu'auparavant, on n'avait pas parlé de la réduction des jours de l'homme. Mais c'est quand le mal est entré, on voit qu'effectivement que l'homme, au lieu de vivre ne plus qu'un jour, il n'a pas vécu un jour. Et il a vécu moins d'un jour, effectivement. Alors plus les, les temps avancent, plus au lieu que le bien puisse prendre davantage d'ampleur, mais c'est surtout le mal. Le mal prend de plus en plus d'ampleur. C'est jusqu'à ce que Dieu a dit que mon esprit ne va plus rester plus avec l'homme parce que tout le jour... Les, les pensées de l'homme sont constamment tournées vers le mal. C'est comme ça que même son les, les, les, les séjour a commencé à être réduit sur la terre, effectivement. Donc, pour dire que il nous est nécessaire que le Seigneur, comme il a dit, que je ne vous laisserai pas, Orphelin, je vous enverrai donc le Consolateur, l'Esprit de vérité. Lui, il vous rappellera de ces choses, effectivement, pour que vous n'oubliez pas le but pour lequel vous avez été donc appelés. Que vous puissiez toujours vous rappeler qu'en fait que vous ne devez pas être comme les autres mais vous il y a quelque chose de particulier pour lequel Dieu vous a choisi et qui vous a placé c'est pour ça que Il s'est donné aussi la peine de pouvoir choisir aussi des hommes pour arriver à pouvoir aussi vous parler donc ce ne sont que des micros comme nous le savons mais au travers desquels effectivement lui il s'adresse à ceux-là parce qu'il ne va pas s'occuper de ceux qui ne connaissent pas c'est pour ça que vous pouvez remarquer qu'il dit toujours, il a dit lui-même, c'est pas que lui dit, mais mes brebis. Il dit bien, c'est brebis à lui, il dit, je suis des bons bergers, mes brebis entendent ma voix. Ils entendent ma voix. Et quand ils entendent ma voix, ils ne pourront pas suivre la voix d'un étranger. Il dit, je connais mes brebis. Et puis il dit encore, mes brebis me... Mais... Et c'est ça la relation que nous sommes censés pouvoir avoir avec lui, parce que nous, nous comprenons aussi <rire> que il nous a fait sortir, et comme nous le disons si souvent, c'est lui qui nous a fait sortir, C'est pas un homme, mais c'est celui qui est le berger de brebis donc euh, il appelle donc ce Bréby par leur nom, et il les fait donc sortir, et le Bréby entend sa voix à lui, hein, la voix du bon berger, comme nous l'avons lu aussi dans... Chapitre 18, verset 40, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu de mon peuple. Donc c'est cette voix-là que vous avez donc entendue. Et c'est pour ça que je prie et j'implore la grâce du Seigneur pour que, frères et sœurs, nous puissions être conscients. Parce que il est question d'avoir entendu la voix qui t'appelle à pouvoir sortir. Et je prie pour chacun de vous. Parce que si cette expérience nous ne l'avons pas expérimentée, il nous serait difficile de pouvoir vraiment avancer parce que tu ne sais pas quelle voie suivra. Amen. On sera embrouillé effectivement, on va dire c'est ici, c'est là et c'est ici. Ah non, il faut que tu reconnaisses la voie certaine qui t'appelle, qui te dit voici donc le chemin. Amen. Ah c'est écrit comme cela. Donc, tu entendras derrière toi la petite voix qui te dit, voici le chemin. Donc c'est nécessaire que nous puissions, parce que nous nous, nous avons la, la grâce de pouvoir réaliser aujourd'hui que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit est vraiment la vérité, parce que même dans notre temps, nous le voyons s'accomplir, ce qu'il a dit. Donc effectivement, que nous devons être conscients que quelque chose va se passer, effectivement, pour la terre et pour le monde entier, effectivement. Mais c'est pour ça que avant que cette chose-là ne puisse se passer, eh bien, Dieu, comme nous l'avons eu à l'entendre, effectivement, que, en rapport avec le tombe de Noé, je ne sais pas si vous vous souvenez comme on était autant d'oué, si de suite, effectivement, et nous comprenons que quelque chose allait passer, et dans son temps, effectivement, aussi puissant, de certaine manière, parce que Dieu avait donc résolu de pouvoir tout détruire. Ça, il l'a dit. Évidemment, euh, les hommes pouvaient dire, effectivement, que bon, euh, peut-être que bon, nous ne savions peut-être pas bien ce que ça se passer, mais Dieu a, a, a pourvu le moyen nécessaire pour que, en ces temps-là, les hommes entendent qu'il y avait bien un, un, un, un, la, la volonté de Dieu, que Dieu avait bien pris une décision, c'était laquelle, c'était de pouvoir tout détruire. Tout détruire. Mais comme nous savons qu'il est écrit que c'est un Dieu, il est <coughs> miséricordieux, là à la colère, riche en bonté, compatissant... Alors, euh, son désir, ce n'a jamais été de détruire. Euh, c'est que, comme nous l'avons lu avec vous, je pense que vous le lisez bien dans 2 Pierre chapitre 3, c'est que la volonté, la volonté de Dieu, c'est-à-dire que les désirs profonds de Dieu, ce qu'aucun ne périsse. Ça, c'est ce que nous devons savoir de notre Dieu. Et c'est qu'il veut que tous arrivent donc à la répentance. surtout plus loin aussi inattimodés, mais qui arrive à la connaissance de la vérité et qu'il soit donc sauvé. C'est cela le, le désir de, de notre Dieu. D'ailleurs, vous pouvez même le voir dans les scènes Écritures que quand il voulait détruire Ninive, il a envoyé Jonas. Et Jonas ne voulait pas partir. Il dit, je ne parle pas comme ça, ils peuvent être détruits parce que c'est une ville méchante. C'est vrai que nous sommes des humains, on a dit, mais ils ont fait du mal, effectivement. Que ça t'attend à temps, comme ça, ils vont comprendre quand même. Et Jonas a dit, moi ici, moi je ne veux pas leur parler, qu'ils continuent à leur voix Je m'enfuis vers où c'est, vers Ninif, mais les dieux de bonté. Qui ne veut pas condamner une personne avant qu'il ait entendu il a toujours été juste et droit et bon, frère, depuis, depuis, depuis les temps. Parce que le Seigneur dit il n'y a qu'il est bon que Dieu lui-même. On a dit bon, mais il est que Dieu est celle qui est bon. Donc il est bon, il a toujours été bon. C'est pour ça qu'il ne peut pas vouloir du mal de qui que ce soit, en fait. Et voilà que Jonas s'envola et dit, moi je m'en vais bye bah, bye bah, pour me reposer à Nini, quelque part où je vais, effectivement. Et là, il n'allait pas. Évidemment qu'il fouillait Nini, effectivement. Et c'est comme cela que la tempête s'éleva Vous connaissez cela Bateau ben, commençait à chavirer et, et tous ceux qui étaient à l'intérieur voyaient qu'effectivement que la mort était là. Les marins disent mais il y a un problème. Hein? En tout cas, nous ici, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, qu'on puisse quand même savoir, parce que c'est comme s'il y a quelqu'un qui. C'est toujours Dieu qui permet des choses. Oh, yeah. Mais il dit, mais c'est comme quelqu'un qui... Ce n'est pas normal que comme ça nous poursuit, comme ça. Eh bien, chacun de vous, hein, invoquez Dieu. Il faut tout ce qu'il y a pour faire, enfin, il n'y a rien qui se passe. Et puis, on voit un qui est dans la cale, là, qui s'est mis à côté. On dit, mais, mais toi, là, c'est quand même bizarre. Pourquoi toi, ici Vous venez pas faire attention à lui. Mais c'est parce que Dieu voulait. Amen. Il dit, toi, viens ici, si, mais... Il semblerait que tu dois avoir un problème, parce que, qu'est-ce qui se passe avec toi C'est comme ça qu'il leur dit, écoutez, bien évidemment, ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir, nos Dieu est grand. Voyez-vous, quand vraiment Dieu vous aime, frère, Amen. oui, vous l'entendez souvent, je ne sais pas si vous le croyez, mais quand Dieu vous aime, il ne va pas vous laisser. Même dans les moments le plus difficiles, il est toujours juste à côté. Parce qu'il attend simplement que toi, tu l'invoques. Et comment aussi il fait en sorte que, que tu puisses arriver? C'est pour ça que quand tu es un fils de Dieu, même dans le moment le plus difficile de tes larmes, Dieu va quand même te parler quelque part. Et il va pas te laisser dans les ténèbres. Il va quand même parler pour te montrer effectivement. Et c'est comme cela que, parce que posez-vous la question. Comment cet homme ici, quand on a dit que c'était, il a même voulu indiquer, c'est à cause de moi. Alors il dit, non, c'est à cause de toi. Il dit, dit, mais, mais que veux-tu donc qu'on fasse de toi pour que ces dieux-là puissent être apaisés mm -hmm. Vous connaissez la réponse de Jonas mm -hmm. Alors réfléchissez, il dit, mais quand même, il pouvait dire ça un moi comme ça je reviendrai voir Ninive. Il dit, non, j'étais moi dans l'eau. Ouais. Okay. <rire> Réfléchissons un tout petit peu. Mm -hmm. J'étais moi dans l'eau. Mm -hmm. Mais Dieu avait déjà préparé un poisson. Ah. Est-ce que vous voyez Cet homme parlait de quelque chose qui était toujours dans le plan des Amen. dieux. Amen. Et on l'a jeté. Voyez-vous que l'acte que Jonas a posé était vraiment... Parce que même quand le Seigneur qui est venu, il a dit qu'il ne viendra pas notre signe qui s'est dit qu'il était venu à Jonas. Oui. Trois jours et trois nuits. Dans les sein de ce poisson-là. Donc à l'intérieur, pendant trois jours et trois nuits. Et, et quand on l'a jeté, effectivement, dans l'eau, ben, le poisson est venu et il a pris donc Jonas. Et c'est dans l'intérieur là effectivement, j'aime Dieu. Ah là là là là là là là là là, quel homme commence à invoquer son Dieu dans le ventre d'un poisson. On dira que c'était Non, c'est la vérité. Dans le ventre d'un poisson. Donc Dieu avait mis l'oxygène. Il a évacué toutes ces choses là. Il a fait bien une place. Pendant trois jours et trois nuits, l'homme ne voyait pas le soleil. Mais là-dedans, j'aime Dieu, mon frère et ma soeur, il est tellement bon. Ah là-dedans, là là là. Là cet homme se met à genoux. Et il commence à glorifier son Dieu. Pour ce que c'est Dieu et pour lui. Et aussi la grâce qu'il a connu quand c'est Dieu, effectivement, et que maintenant il était disposé. Et, et quand il a prié son Dieu, dans le vent, dans le vent de ce poisson-là, au gros poisson, -là. En passant, effectivement... Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est là qu'on comprend effectivement que Dieu, quand il vous a choisi, il n'a pas fait d'erreur. Mais le grand problème pour vous et moi, c'est de pouvoir être sûr et certain que Dieu m'a choisi. Ça, on ne le répétera jamais. Alors, je vous encore rappeler une chose, frères et sœurs, qui est tout, tellement importante pour nous. Parce que, Dieu ne fait pas comme les hommes effectivement ils non, Dieu il sait ce qu'il fait Amen. alors quand Dieu t'a choisi quelque part d'une certaine manière ou d'une autre il doit y avoir quelque chose qui doit te certifier qu'en tout cas Dieu m'a choisi Amen. comme tu ne peux pas ne pas être conscient de qui tu es soit tu es une femme ou tu es un homme Certainement, il y a quelque chose au-dedans de toi qui te fait comprendre que ça, tu es un homme. Que tu es une femme, c'est sûr et certain, ça c'est certain. Non, mais quand Dieu pose ses regards sur toi, tu es sûr et certain. Parce que cette assurance-là, évidemment, aussi, ne vient pas de toi. Vous savez cela, non C'est ainsi que dans les scènes écritures, dans Romains, il nous est donc bien écrit ceci, que... Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. N'est-ce pas vrai? Amen. Nous n'avons pas réussi un esprit de servitude pas dans la peur, effectivement, mais l'esprit hein? de Dieu qui crie à nous, à C'est écrit, vous l'avez lu Amen. Et qu'est-ce qu que l'Écriture nous dit que <rire> L'esprit, c'est-à-dire l'esprit, donc les saints d'esprit, rend témoignage à notre esprit. Amen. Oui, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes. Enfants de Dieu. Amen. Donc, qui rend témoignage à notre esprit Amen. Vous, vous voyez, frères et sœurs, que c'est toujours <rire> important de réaliser que ce que les Saintes écritures disent n'est pas une chose historique. Quand on parle vraiment des élus, ils existent. L'élection est aussi réelle que ce que je vous vois quand vous êtes là assis, hein, hein, avec votre façon de pouvoir me regarder, quand vous vous touchez, vous êtes réel, parce que <rire> Dieu n'a pas élu les arbres. Il a donc élu donc des hommes et des femmes, effectivement, tels que nous. Parce qu'il nous dit qu'en oh, lui, hmm? Dieu nous a élus, pas les arbres, mais toi et moi. Donc si, il nous a élus, ce que, quand même, quelque part, nous devons être conscients que nous sommes des élus. Amen. Alors, comment je peux être conscient, être sûr et certain que je ne me trompe pas, que je ne suis pas dans, le, dans la fumée disant que je suis élu Qu'est-ce qui peut, moi, me certifier que je suis vraiment élu Ah, yeah, ça, c'est important. Je crois que c'est ce que nous voulons connaître. Amen comme nous ne cessons de le dire avec Pierre, Paul, qui dit, j'aime beaucoup, hein, pour vous, frères, nous savons que vous avez été élus. Ça, c'est la certitude, effectivement, de Dieu. Alors, moi aussi, je voudrais ce que le temps tire à sa fin. Je voudrais aussi ne pas être quelqu'un qui est, peut-être que j'essaierai, non, je crois que tout un chacun de nous veut réellement être sûr que ces jours-là, quand la trompette rétentira. Ah oui. Souvenez-vous, frères et sœurs. Ce... J'aime cela, Dieu est bon. Vous vous souvenez quand il s'est tenu devant le tombeau de Lazare? N'oubliez jamais. Il n'a pas dit mort, bon ressuscite-toi. Non, sinon, tous les morts qui étaient dans l'environnement. bien sûr qu'il ressusciterait. Mais il a cité les noms des... Oui, monsieur. Vous savez qu'il y a la première résurrection. Il doit y avoir la première résurrection. Ceux qui ont... C'est écrit hein, dans le livre d'Apocalypse, je pense. Hein, ce qui donc... Heureux, ceux qui ont part à la première résurrection. Car à la seconde mort, c'est écrit. Ce que nous disons, c'est écrit dans la La seconde mort n'aura pas de pouvoir sur... Vous savez cela, non Et quel bonheur à ce qui a pouvoir C'est pour ça que nous, nous, nous voulons être... Prendre part à la première résurrection... Là, on est sûr et certain que hein, et pour nous, les temps d'ardent de feu n'en a plus rien à voir. Parce que les autres, ils ne sont pas sûrs. Ah, il faut penser à cela. Est-ce que les autres doivent passer à la barre des jugements et tout ceci Mais la première résurrection, non C'est tout à fait différent. Et vous savez quand est-ce que cela se passe, la première résurrection <rire> Gloire à Dieu. Ah oui, nous ne mourrons pas tous. Mais, mais tous nous serons donc... Chancés. Gloire à Dieu. Amen. Mais nous serons changés en quoi Amen. Maintenant, vous comprenez l'importance de pouvoir demeurer dans les choses que le Seigneur nous a données. Amen. Pas dans les choses que nous pensons. Non, non, non, non, non, non, non. Mais les choses que Dieu nous a données lui-même. Parce que frère, on ne va pas se baser du temps de Moïse. Effectivement, Moïse a eu son temps avec ceux avec qui ils sont sortis. Nous avons aussi notre aujourd'hui. Alors parce que le Seigneur a dit, nous l'avons bien, il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous l'avons pas oublié. Il est l'alpha et l'oméga, le premier. Et les derniers. Et on le voit bien aussi dans saint de... dit, mais il marche. Oui, monsieur, oui, madame. Donc les prophètes, les apôtres, tout cela passeront, mais Jésus-Christ continuera à pouvoir marcher. Oh, mais c'est la vérité, mon frère. Ah oui, oui, oui, oui. Il dit, je suis vivant au siècle de siècles. Ah, oui. sur et certain. Paul est passé. Oui. Irénée est passé. Ah, bon. Colomba est passé. Luther. Wesley aussi, José Jean-Martin, tout cela, tous ont passé. Mais Jésus-Christ demeure. Oui, n'oubliez jamais cela. C'est quelque chose de très important pour nous, pour que nous puissions comprendre. Cette lignée effectivement dans laquelle le Seigneur notre Dieu nous place enfin de pouvoir arriver à pouvoir marcher conforme. Donc nous disons que tous nous serons, nous serons changés. En quoi serons-nous donc changés? C'est ça le grand problème que nous avons donc, quand nous pouvons nous tenir dans les choses qui concernent le Seigneur. On se pose bien la question, oh Dieu du ciel, que pouvons-nous faire et de quelle manière nous serons changés. En quoi serons-nous donc changés Et, et c'est merveilleux de voir comment cet homme exprime les choses de telle sorte qu'il n'y a, qu a pas l'ombre d'un doute. Pour nous tous qui écoutons donc la parole du Seigneur, notre Dieu. Vous savez, nous l'avons dit aussi à longtemps de cela, que, et même quand on a regardé ici la pluie de la première saison. Vous savez, il a dit lui-même que chaque semence produira selon... N'oubliez jamais cela. Le maïs ne peut jamais devenir le, poir, le poirier. Est-ce que vous comprenez Vous savez, l'ivraie ne peut jamais devenir le blé. Il peut tout faire, mais jamais venir le blé. Alors, il faut que la sémence puisse produire réellement selon son espèce. Et vous l'avez entendu dans les scènes Écritures. il dit au serpent, je, je mettrai une imitié entre la sémence et la sémence de la femme. Vous entendez cela? <rire> Ça veut dire que même s'ils sont plus proches, jamais il n'y aura d'entente. Ce sont des sémences. Hein? On voit la différence effectivement de la nature de la sémence même s'ils sont proches. Le Seigneur est tellement si bon, parce qu'il nous a parlé de cela dans le Genèse chapitre 3, verset 15, et puis quand il est venu lui-même jusqu'à de Matthieu 24, il dit, mais, mais, mais, mais les élus seraient séduits. Pourquoi Parce qu'il y aura. Oui. Amen. Il a bien dit, il y aura des faux Christ. Ceux qui sont comme. <rire> oui, monsieur. Ah. Tout comme. Alors, quand nous, nous regardons dans les Saintes Écritures, il nous dit un, un semeur est sorti pour pouvoir s'aimer. Vous suivez Amen. Nous avons posé la question, c'est dans ah, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons. C'est là, nous revenons dans ce que nous avons parlé, la sémence, pour qu'on puisse comprendre ce que cela veut dire. Et c'est là, effectivement, que nous comprenons en réalité comme, parce qu'il dit, il dit, nous, tous nous, serons, nous ne mourrons pas, pas tous, mais tous nous serons changés. Donc nous comprenons ce qu'il veut dire par là d'abord. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. S'il vous plaît, votre attention. Qu'est-ce que cela veut dire, en fait je lis dans Corinthiens 15, parce que si je ne lis pas, on peut dire, bon, peut-être qu'il est en train de citer des choses, probablement qu'on ne voit pas tellement très bien. 1 Corinthiens, chapitre 15, il nous dit ceci. Merci, Père. Il nous dit, ah, ah, voilà, <coughs> chapitre 15, verset 51, il dit, voici, je vous dis, un mystère. C'est toujours l'apôtre Paul. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons Changer. Mais tous. <rire> nous serons changés. Mais quand il parle effectivement que tous nous serons changés, ça veut dire que tout le monde sur la Terre sera changé. C'est important parce qu'il dit, mais tous nous serons changés. Ah. Parce qu'il nous dit quelque chose dans le livre de Thessaloniciens, je pense que c'est cela, pour que nous comprenions aussi cela, un Thessalonicien, je pense, mm -hmm. Mm -hmm. au chapitre 4, il nous dit ah, <coughs> le verset 13, il dit, nous ne voulons pas, frères, « Que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui... » Ah, vous comprenez bien <rire> Ceux qui dorment, donc se sont donc endormis. Et ça veut dire que, si on parle de qu'ils se sont donc endormis, et qui dorment effectivement, ce sont ceux-là qui ont reçu la vie éternelle. Parce que si tu as reçu la vie éternelle, tu ne peux plus mourir. Dieu ne sait qu'on t'a dit pas dans sa parole. Vous savez cela, non Si on peut dire, mais frère, il y en a quand même... Eh ben, vous vous souvenez d'Étienne Vous vous souvenez d'Étienne Étienne, Etienne, quand on le lapidait ainsi, on va dire, les gens qui l'obtenaient n'ont pas dit qu'Étienne était mort, on dit qu'Étienne, il s'endormit. C'est en fait euh, lorsque nous avons cette vie en nous. Donc, Étienne c'est donc endormi. Croyez-le, c'est 100% vrai qu'effectivement, qu'un véritable croyant un fils de Dieu. Parce que frère, alors, pourquoi Christ notre Seigneur serait venu sur la terre et qu'il serait mort? Pourquoi serait-il venu? Mais il a dit. <rire> Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils inique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait Voilà. Plus loin, il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Est-ce que vous le connaissez vraiment? Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors il dit, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont donc endormis, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. C'est pour ça qu'aussi longtemps, nous avons encore le souffle de vie. Veillons sur notre soeur. Veillons sur nos enfants, enfin, qu'ils croient véritablement l'évangile. Parce que c'est par la prédication de l'évangile, l'évangile de Christ, pas autre chose. L'évangile de Christ, nous arrivons à la connaissance de la vérité. Parce que la vérité est venue par Jésus-Christ, mon frère. La grâce et la vérité sont venues donc par Jésus-Christ. Et comme nous, nous l'avons aussi l entendu, il a dit, mais si vous demeurez... Vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous pensez qu'on fait du bruit quand vraiment. on nous parle de pouvoir revenir à l'ancien évangile mm -hmm. Parce que, en dehors de celui-là, no. vous pouvez croire tout ce que vous voulez, même si. J'aime cet homme, l'apôtre Paul. Amen. Que Dieu te bénisse, Maman Sarah, ma soeur, Amen. ma soeur Irène. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous savez pourquoi Cet homme s'est tenu debout, il a dit tant bien même un ange qui viendrait avec beaucoup d'éclat, beaucoup de phénomènes, descendrait du ciel, frère, et annoncerait un autre évangile que je vous ai annoncé, qu'il soit maudit. Je ne sais pas si vous comprenez ou vous saisissez la grandeur de l'autorité de pouvoir prononcer une telle parole. Frère. Alors que les gens viennent, il y a telle révélation à gauche et à Frère et soeur, si cette révélation n'a pas de fondement dans les saintes Écritures, même si c'est un ange qui vient avec éclat, mon frère et ma soeur, détourne-toi. C'est ce qu'il nous a écrit Parce que dans cela aussi, ça ne sert à rien. Il y a la vie qui est dans. C'est pour ça qu'il dit, mais je m'étonne, je m'étonne. Mais ce qui vous détournez si promptement, de celui qui vous a appelé pour vous tourner vers un autre évangile. C'est écrit comme ça. Amen. Oui, messieurs. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Parce que, pour que vous le compreniez aussi, il faut que vous soyez détendants. Vous savez, vous me regardez, et puis vous savez ce qu'il a dit dans Jean chapitre 8. Il dit, mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage Je parle et puis vous me regardez comme si je suis un étranger. Et que si ça rentre, il s'assoit là-bas. Il dit, mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage parce qu'il y a un problème. Vous l'avez déjà lu Amen. Vous voulez qu'on le lise Vous voulez qu'on le lise Amen. Et Dieu te bénisse. Et Jean, Jean chapitre 8, oui, je pense que c'est cela. Nous, nous comprenons effectivement ce qu'il en est. Parce que c'est nécessaire que nous comprenions ces choses parce que nous voulions savoir, est-ce que moi je peux savoir je suis un élu Vous vous souvenez, non Il me poser la question de savoir. Et puis pour les changements aussi, et tous nous serons Vous connaissez cela, non Jean 8, oui, il nous dit ici. Merci, Alors il nous dit. Ah, hmm. « Ah, que Dieu soit béni !» Il dit ceci au verset « Ah, nous pouvons lire la partie du verset 39. » Il lui répondit « Oh, notre père c'est Abraham. » Et Jésus leur dit « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Est-ce que vous comprenez D'accord, nous comprenons. « Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. » Moi qui vous ai dit donc la vérité que j'ai entendue de Dieu. C'est là Abraham ne l'a point fait. Vous voyez maintenant Parce qu'Abraham avait l'amour de son Dieu, avait le respect de son Dieu. Même quand Dieu lui parlait, même quand il ne voyait pas les choses, Abraham avait foi. C'est pour ça qu'il dit Mais si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham Vous cherchez à me faire mourir. Mais ça, ça, ça, parce qu'Abraham ne l'a jamais fait. Quand il montait la vérité, il y croyait, il y allait. Mais vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, naturellement, vous revenez en disant que nous sommes la poussée d'Abraham, nous connaissons de toute façon. Qu'est-ce que vous allez voir, vous nous dire, monsieur C'est comme ça, nous ont dit non Qu'est-ce que toi, tu as à nous apprendre Vous voyez, déjà, c'est complexe. Déjà, cette pensée de pouvoir se dire que, de toute façon, frère, qu'est-ce qu'on peut encore me dire Moi, je connais quand même. Et quand même, les frères parle, En fait moi, tu dis, bon, normalement, ça veut dire ça. tu connais déjà, en fait, tu n'as pas besoin qu'on te prêche. C'est cela le problème. Là, non, on, ne veut rien apprendre. Quand on arrive à cela, effectivement. ce qu'il dit, mais, il a dit, mais de toute façon, tu lui dis que nous sommes esclaves. Toi, tu, ne nous parles d'esclaves. Vous vous nous avons déjà parlé de cela, non? Mais tu, tu, tu, tu, tu oublies, tu oublies que nous avons la connaissance. Exactement. que nous sommes là? Parce que d'Abraham, nous, a dit que pour nous, c'est déjà fait. Pour nous, nous sommes des élus de Dieu. C'est cela l'erreur qu'ils ont commise. Il passe mais puisque nous sommes le peuple élu, nous sommes la, la poussée d'Abraham, c'est-à-dire que nous n'avons jamais été esclaves de personne. Nous n'avons que Dieu pour Dieu, pour Père. C'est comme ça, c'est écrit. Hein? Dieu est notre Père. Ce qui veut dire que nous connaissons les dieux d'Abraham, et puis nous sommes le peuple les circoncis. Et puis il dit, nous réalisons encore cela juste quelques minutes. Et, et, et, et, et, et. Il dit, verset suivant, maintenant, verset, verset 41, vous faites les œuvres de votre Père. Verset 41, vous faites les œuvres de votre Père. Oh, il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père. Qui est-il Dieu. Vous voyez, mon frère et ma soeur, c'est quand même très, pas très facile. Parce qu'ils tiennent quand même un langage qui serait tout à fait trompeur aussi. Mais comment reconnaître cela? C'est pour ça que le Seigneur dit, mais les élus, les élus seraient séduits si cela était donc possible. Si Dieu dit, mais cela était possible, ça veut dire que vraiment c'est vraiment tellement si proche tellement si proche, mon frère. C'est pour ça qu'il faut vraiment la grâce de Dieu. Amen. Mm -hmm. Pour arriver à pouvoir vraiment échapper. Alors, nous continuons. Il dit, mais, il dit, mais, il dit, mais, il dit, mais, verset, verset, verset 42, il dit, mais, Jésus leur dit, si Dieu était vraiment votre Père, mm -hmm. qu'allez-vous faire Vous m'aimeriez. Mon frère, ma soeur, Jésus n'est pas seulement le nom. Non mais oui, oh, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Mais c'est vrai, c'est le nom. Mais Jésus est la parole de Dieu. C'est ça la grande différence, effectivement. C'est grand, vous savez, frère, c'est grand. On peut prendre les noms, mais vous ne prenez pas ce qui va avec les noms. le problème. Oui, oui, c'est ça que les gens ne comprennent. On trouve ça simple, Mais c'est grand, c'est tellement grand. Parce que la Bible dit que oui, mais, mais il est l'image du Dieu invisible, la plénitude Amen. de toute la divinité. Amen. Donc je veux avoir toute la plénitude. Amen. Je prends Jésus avec sa plénitude. Amen. Alléluia! Amen. Jésus est la parole de Dieu. Amen. Merci, frère. Amen. Amen. Parce que dans le poésie de son nom est. Amen. Merci. C'est écrit, c'est écrit. N'oubliez pas cela, frère. C'est écrit. Jésus marche avec la parole. Parce qu'il est la parole de Dieu. Oui, mon frère. C'est pour ça que nous ne prions pas tellement très bien. La Odyssée, il a le nom. Mais il a jeté lui. Bien sûr. Et quand nous avons. Non, non, non, non. Ça, ça partout. On Que Dieu nous aide. Nous, nous, devons comprendre l'objectif, effectivement, parce que nous avons besoin de pouvoir avoir la sémence véritable dans laquelle se trouve le germes de vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il a toujours eu à pouvoir le dire, la lettre, elle tue, mais, mais c'est l'esprit qui, C'est ça, Germain des vie en fait. L'esprit qui vivifie. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur. L'esprit de vérité. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. L'esprit de vérité. Car lui, il viendra. Gloire à Dieu. Il va vous conduire dans quoi Mais dans toute. Ah, Alléluia. Dans toute la vérité. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole. C'est toujours la vérité. Amen. Puis il a dit Je suis le chemin, la vérité. Et frère, nous ne pouvons pas. C'est tout à fait clair, mon frère. Pour ceux qui sont simples. Parce qu'il a dit Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Oui, j'étais lourd de ce que tu l'as voulu. Merci. Ah Gloire à Dieu. Nous continuons. Si Dieu. Verset dans 42. Tu lui dis, mais si Dieu était votre père, eh ben vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Ce qui peut sortir de Dieu, c'est quoi? Amen. <rire> la parole. Le logos. <rire> Il dit, la chose arrive. Il en donne et elle existe. Donc rien d'autre ne peut sortir de Dieu. Car au commencement était. La parole était avec Dieu, n'est-ce pas Et la parole était. Merci. Rien d'autre que la parole. Je suis sorti des dieux. Donc nous comprenons effectivement. pour ça qu'il leur parlait. Mais regardez comment il leur parlait tellement avec une telle simplicité, telle clarté. je suivez très bien, regardez très bien. Et puis, il dit, mais je suis sorti de Dieu et que, et que je, je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Oh. C'est quand même clair, non Maintenant, écoutez, il continue. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage c'est ça le grand problème. On est devenu des docteurs, mais des docteurs des inutilités, en fait. Des choses inutiles. On veut pâter les gens avec des révélations qui viennent des démons, en fait. Bien sûr, parce qu'on ne peut même pas appeler ça des révélations, mais c'est sont des, des, des, <coughs> des choses démoniaques, en fait. Mais que les gens interprètent hein, en disant, c'est une révélation. Mais une, une révélation qui ne cadre pas avec la parole. Mon Dieu d'amour, mais vous savez, frères et sœurs, quand on parle de la révélation, en fait, c est, c est, la révélation marche avec la parole. Oui, oui, oui, oui, oui. Pas avec, je ne sais pas, des pensées, non, avec la parole. Parce que qu'est-ce que c'est que la révélation Mais la révélation, mais c'est la pensée qui est derrière la parole exprimée. Okay, okay, okay, okay. Donc il faut la parole pour qu'il y ait la révélation aussi, Il faut la révélation pour la parole. Parce qu'il dit, mais derrière ce qu'il vient de dire, il a d'abord une pensée. Voilà. Donc tu as la parole, mais tu n'as pas la pensée. Donc, qui a la pensée Mais c'est l'auteur de la parole qui a la pensée. C'est pour ça, ce n'est pas moi qui peux te révéler. Mais c'est lui qui était la parole qui peut te révéler. Dieu lui-même. Donc la révélation vient de Dieu. Voilà, frère. Amen, amen, amen, amen. c'est ça mon frère oui. parce qu'il est l'auteur de sa parole, okay. il a d'abord pensé, oui. puis il a exprimé okay. c'est ça la grâce, c'est pour ça qu'on nous dit qu'il tressaillit de joie j'aime beaucoup cela il dit j'étais lourd amen, amen. Seigneur du ciel et de la terre amen, amen. je ne sais pas si vous comprenez cela amen. je ne sais pas où il mais écrit, je ne sais pas très bien mais c'est merveilleux de pouvoir connaître ce Jésus, sa parole Et être frère et soeur Peu importe ce que les bobos qu'on peut avoir Sur le corps, nous avons la victoire Avec ce ah. si Jésus frère Alléluia ah. Nous attendons seulement les changements ah. Alléluia Gloire ah. à Dieu oui. C'est dont nous savons Oui, Satan peut s'assurer sur la chair effectivement. Ah. Le Seigneur dit, mais ça l'a dans la poussière ah. Mais là, à l'intérieur, messieurs, gloire à Dieu, n'y touche point. Amen. Parce que c'est saint. Alors les, les démons sont impurs. On ne peut pas toucher au sein. Ah oui. Même les séraphins, les arcans sont devant lui aussi ailes. Parce qu'il est tellement saint. Donc on ne peut même pas l'approcher. Les quatre étaient vivants. Il, était, il dit, mais saint, saint, mais si le saint est en toi, Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Mais c'est vrai, mon frère et ma soeur. Réjouis-toi comme le tous les dit, frère. De ce que tu connais, c'est Jésus. Jésus-toi de ce qui te connaît, de ce qu'il a fait dans ta vie à toi. Tu diras, Omar, où est ton aiguillon Alléluia. Il est descendu. Il est sorti. Terminé, mon frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux, frère. Nous savons d'où nous venons, ce que nous devons faire et où nous allons. Gloire à Dieu. C'est la vérité, mon frère et ma soeur. Que les gens ne nous comprennent pas, nous n'avons pas besoin. Mais nous savons qui nous sommes. C'est la grâce de Dieu, mon frère. L'amour de celui qui s'est fait connaître à nous. afin que nous sachions qui nous sommes. Nous l'aimons beaucoup parce que ce jour-là, c'est quand même extraordinaire. Il est bon. Suspendu entre ciel et terre, Satan disait, je l'ai vaincu. L'air Dieu qui se disait était leur sauveur, je l'ai vaincu, je l'ai complètement anéanti. Ah, il ne savait pas ce que Dieu faisait, parce qu'il ne peut pas connaître la révélation. Mmh. Dieu ne peut se révéler qu'à ses fils, mon frère. Ou jamais, jamais, vous connaissez bien, hein. L'ange n'est pas... C'était un, un archange. Il ne va pas être un fils de Dieu. Vous me regardez, mais c'est écrit... Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ⁇ Tu es mon fils ⁇ et que j'étais engendré aujourd'hui ?⁇ Alléluia. Amen. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes heureux, frère. Amen de réaliser que nous, nous sommes fils de Dieu. Amen, amen, amen. Parce que, réfléchissez, Dieu est sage, frère. Amen, amen. Réfléchissez, parce que, si nous sommes fils de Dieu, ça veut dire que nous avons toujours été éternels. C'est la vérité, non amen. Parce que, être fils de l'éternel, c'est que vous avez toujours été éternel. Amen. Oui, c'est clair. Tu peux pas être un fils d'un homme, un être humain, hein, que tu tu as été hein, peut-être fils d'un chien. C'est pas possible. Tu peux pas avoir la semence des chiens en toi. Tu as 100% la semence d'un homme. Donc tu peux aussi avoir aussi un homme. Mais si on te dit que tu es fils de Dieu, c'est que tout ce qui était en lui. Gloire à Dieu Amen. Vous aimons mon Dieu C'est bon d'être enfant de Dieu Il a lu hein, Qu'il est doux Et agréable Doux et agréable Doux et agréable Pour deux frères Des demeurer Unis ensemble C'est comme l'huile répandue ah, sur la barbe c'est comme la rosée télèrement. et puis il dit c'est là que l'éternel Dieu déverse la vie l'éternité, c'est vrai non oui, critique donc nous comprenons qu'il est bon d'être ici Amen. Amen. bien sûr qu'il est bon d'être là pour pouvoir louer celui qui a fait des grandes choses mon frère et ma soeur je ne me vois pas rester là, assis, dans un endroit comme ça triste comme si je, je ne me vois pas là-dedans Je serai triste pourquoi pour les bobos que je peux avoir mais mon frère les bobos, enfin toutes les maladies tous les problèmes que je peux avoir il a donné déjà la solution d'ailleurs il a dit depuis le départ tu as été tiré de la poussière tu retourneras alors, je me l'ai quand me débarrasser de saisies. Je le retourne avec tout ce qu'il a. Satan peut faire ce qu'il veut avec. Bon, parce qu'il va aller avec. Mais moi, je vais chez moi. Est-ce que vous comprenez Amen. Donc, il ne faut pas être dans les promenades. Je ne sais pas comment ma vie sera. Non, Dieu a déjà, déjà dit comment ta vie sera. Amen. Comment veux-tu que soit sois Amen. ta vie à toi ah, mais lendemain, je ne sais pas comment ils seront. Comment veux-tu qu'ils soient, lendemain? Comme, comment veux-tu? D'ailleurs, chantons un cantique il dit, je vais continuer. Le chanteur un il dit, mais... Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il ma vie pour temps et... Demain seulement. Qu'est-ce que je sais? Je sais qu'il vit Il vit. Alors ça, pourquoi pleurer Pourquoi te plaindre comme si tu n'avais pas un Dieu qui est puissant Oh frère, parce qu'on a prié pour moi, les bobos est toujours là Mais il n'y a pas de problème Parce que si on a prié pour toi, les bobos sont là Ce que toi tu regardes, ce n'est plus les bobos notre problème, se trouve à ce niveau-là. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dedans. Donc, nous, nous comprenons que si nous sommes fils de Dieu, donc nous avons aussi le caractère de notre Père. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père est. Votre Père est. Donc vous aussi, vous devez être. Voilà. Donc ça veut dire que l'imperfection, même si aujourd'hui il y en a encore, je suis sûr que cette imperfection va partir. Parce qu'il a dit que moi ici, toi ici, tu seras parfait. Alléluia, c'est écrit, c'est vrai. Vous pouvez me regarder, j'ai beaucoup d'imperfections. J'ai dit gloire à Dieu que j'adore. Comme ça, toi, tu vas monter ta gloire en moi. Que cet homme qui était imparfait, il est devenu parfait oui, mon frère et ma soeur. C'est ça l'œuvre du travail que fait Amen. la prédication de la pure parole dans ta vie à toi. Amen. Voilà pourquoi on Nous devons demeurer dans ce que le Seigneur, lui, nous a donné. Parce que toi et moi, le Seigneur nous a donné quelque chose pour lequel nous sommes en train de pouvoir avancé, effectivement, et qui nous soutient dans notre marche aujourd'hui, de tous les jours. Alors, il dit, je vais dire qu'on revenait, il dit, ici, et puis il dit, il dit, voilà, il dit, mais pourquoi, verset 43, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage Vous suivez Et puis il répondit, mais parce que vous ne pouvez écouter ma parole, ah oui, il se disait Ah oui, procéder d'Abraham effectivement, mais Abraham écoutait ce que Dieu lui disait. Ce que vous n'avez vraiment pas bien prêté attention, c'est que la Bible nous fait comprendre, j'avais répété l'autre fois, que cet homme, on dit de lui, il espère contre toute espérance. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas quelque chose sur lequel il pouvait dire, bon, ça va marcher, parce que je comprends que hein, c'est donc peu qu on peut dire, oui voilà, bon quand ça ne va pas tellement trop bien, je donne un exemple. Je ne pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais je, je donne un exemple. Ah, je vais aller, peut-être que j'ai dit ça, je vais passer mal, mais bon. Bref. Quelque chose sur lequel vous dites, mais au moins même quand ça ne va pas, je vais trouver ce moyen. Allez, non, lui, il n'avait rien. Vraiment, absolument rien. Même pas un hôpital à côté, rien donc il a dit, espérant contre toute espérance, donc il n'y avait rien. Mais la Bible dit qu'il a eu une pleine conviction mm -hmm. que ce que Dieu la promet, il était capable d'accomplir. Il, il, il ne causera point que son corps, ça j'aime beaucoup, son corps était déjà, et il était usé. Usé, usé, usé. Frère, nous lisons, mais nous ne prêtons pas attention. C'est pour nous que Dieu a permis cela. Que son corps était déjà usé, que Sarah n'était plus en état d'avoir de des enfants. Mais il y a une pleine conviction. Que ce que Dieu promet. Il était aussi capable de pouvoir aussi l'accomplir. Donc, Abraham, c'est là que la Bible dit qu'il fut donc fortifié par quoi? Par la foi. Or, si la foi est dans le vide, tu seras fortifié sur quoi? Donc il faut la parole véritable, mais pas celle qui vient d'un homme, mais la parole que Dieu t'a donnée. C'est pour ça que notre foi est fondée sur ce que Dieu... La foi viendra toujours, la vraie. Pas l'imagination, mais de, toujours. De la parole. C'est la parole de Christ, comme c'est écrit. Romains dit, vous connaissez, non Ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc C'est nécessaire, ça veut dire que toi, ma soeur, toi, mon frère, peu importe les soucis que tu peux avoir chez toi à la maison avec ton mari, avec tes enfants, mais quand tu t'assieds, que la parole sort, on te voit changer. Même ton mari ne te reconnaît plus, mais à la maison, il était un peu mouillé. Mais ici, elle est sprite, mais c'est vrai. Il dit, mais je vois ma femme à la maison, mais là où oh, alléluia, gloire. Oh. Il dit comment ça se fait mais c'est là qu'on voit l'action de la parole dans une personne mais toi toujours sur concombre depuis la maison à l'assemblée concombre aussi on sort concombre aussi il y a un problème les maris va se décourager il dit mais même si même à l'église mais si la parole ne change pas comment moi je vais la changer alléluia oui monsieur il faut que la parole te change. ça encourage les maris alléluia il dit seigneur merci j'ai l'espérance c'est passager pour ma femme ou pour mon mari. C'est passager pour mon mari. Parce que quand je vois l'Assemblée, il est toujours là. Même si à la maison, ça ne marche pas bien. L'Assemblée, ça bouillonne. Je sais qu'il va changer. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est pour cela, frère. C'est nécessaire. Parce que, comme, comment on, comment ne pas se réjouir quand on dit à toi de parle Toi. Tu dis que là, je comprends ton langage, paix. Quand tu m'as parlé, j'ai compris. Alléluia. Alléluia. Oh, comme Pierre pouvait dire effectivement, mais à qui nous m'adresse qu'à toi Ah, j'ai ça dans mon âme, que c'est la vérité. Alléluia. Alors ça réjouit mon cœur, je vais aller où C'est là où tu es que moi je me tiendrai aussi. C'est ça, c'est ça, mon frère. Alors que ton mari soit encouragé, que ta femme soit encouragée de Alléluia. voir que... Alléluia. Ah oui. Là, j'ai dit, oh, la parole rentre. Celui-ci, c'est vraiment un fils de Dieu. La parole rentre, c'est là, c'est vraiment une fille de Dieu. C'est sûr et certain. Que <rire> Dieu te bénisse. <rire> il dit ça aussi. Vous devez comprendre mon langage. Il dit, mais, depuis ce temps, je ne vous parle, je fais comprendre, mais ça devait vous réjouir. Il dit, Alléluia. Vous toujours là en train de me regarder comme c'était des morts dans la caisse. Non, c'est pas normal ça. Moi ici, moi ici. Vous vous êtes là, ici, vous êtes là mais vous savez, quand, quand Lazare était mort pendant quatre jours, il a entendu ma voix. Juste simplement, Lazare Oh frère Il ne pouvait pas rester. Lazare, il dit mais je suis présent. Amen. Même mort Amen. En attendant ta voix, en entendant ta parole, je vis Alléluia oui monsieur, oui madame, Amen. sa voix te fait vivre, monsieur Amen. Oui, oui, oui. Amen. Amen. Amen. alléluia, Amen. oui monsieur, c'est ta force, oui c'est ta force, parce qu'il m'a parlé, alors je vis, puisqu'il vit, me voici vivant, alléluia, je vrai, mon frère et ma soeur c'est ça la puissance que Dieu te donne tu sors, tu dis Alléluia, tu seras comme David. Ah oui, oui, oui, oui. Oh. Quand tu vois Goliath, parce que David savait, il dit, Alléluia. Il dit aujourd'hui, aujourd'hui, ta tête à toi. Aux oiseaux. Pourquoi Parce que son Dieu lui avait parlé. Bien sûr. Toi aussi, ton Dieu te parle. Quand tu sors, c'est terminé. Alléluia, Alléluia, il a chanté plus de maladie. un jour j'y fais là-haut, un jour, c'est ça, Satan est vaincu à jamais, oui monsieur, il est vaincu, gloire à Dieu, lève-nous, Dieu vous bénisse richement, mon grand, tu peux chanter le même concert. Seigneur nous bénisse richement que Dieu bénisse son serviteur que l'éternel notre Dieu soit glorifié parce qu'il est réellement présent que celui que Jésus a déjà déçu un jour lève la main il ne nous a jamais déçu il ne nous a jamais abandonné et il ne nous a jamais trahi Jamais. Isaac, envoie. do this